Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un projet dans le carnet en ligne de Telabotanica et l'utiliser pour partager des observations. L'idée, c'est que chacun puisse, depuis son propre espace carnet en ligne, rentrer euh, ses observations réalisées lors des sorties de l'association botanique du bassin de la Dour et les partager ensuite avec les autres de manière à ce qu'on puisse accéder à toutes les observations et à toutes les images qui y sont liées depuis un même interface. Et donc, pour cela, on va utiliser la fonction projet du carnet en ligne. Et cette fonction projet, elle se trouve au niveau de l'onglet de observation, dans la colonne de gauche, ici, tout en bas de cette colonne. On a un, un cadre, un peu les projets, avec un certain nombre de projets qui peuvent être plus ou moins préexistants. Normalement, les projets coopératifs devraient être co préexistants dans votre carnet en ligne. S'il n'y en a aucun, ce n'est pas grave. On clique sur... Euh, sur projet et avec la molette on va jusqu'en bas de l'interface et on clique sur ajouter un projet et ce projet on va le nommer aba ops a2b a en majuscule et obs en minuscule le tout attaché on clique sur la touche entrée du clavier pour finaliser la création du projet il est ensuite possible de ranger ce projet dans n'importe quel dossier ou dans n'importe quel autre projet qui va se transformer en, en dossier avec des sous-projets. Donc on peut par exemple l'envoyer dans projet coopératif par exemple. Ce n'est pas une obligation et quel que soit l'endroit où se trouvera votre projet, euh, la liaison d'une observation à celui-ci permettra de retrouver cette observation par la suite. Donc pour établir la liaison entre une observation et ce projet, c'est simple. On clique sur... L'observation en particulier. Donc, quand une observation est liée à un projet, le nom de ces projets apparaît en gras italique vert. Et donc, ici, on voit que par exemple, l'observation de Cardamini-Hirsuta de Pau n'est pas encore liée au projet ABAOPS. Donc, pour ce faire, je clique en glissant, en maintenant cliquer, jusqu'à positionner la souris sur euh, le nom du projet ABAOPS. Je relâche. Et à ce moment-là, j'ai cette fenêtre qui me propose de valider la liaison de l'observation au projet. Je clique sur OK. Donc, normalement, le nom devrait apparaître en vert. A priori, il y a un petit bug qui fait qu'il faudrait recharger euh, la fenêtre pour que ça soit le cas. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je recharge ma fenêtre. Mais ce n'est pas du tout une obligation et vous n'avez pas besoin de le faire. Maintenant, si je redéploie projet, projet, projet coopératif, que je clique sur Cardamine et on voit que le projet AbaOps est bien en gras vert, italique. Donc l'observation est liée au projet. Et je peux faire de même avec toutes les observations. Donc ici, je vais le faire avec un certain nombre des observations. On est sur le carnet en ligne de l'association botanique du bassin de la Dour. Donc je vais lier toutes les observations qu'on a publiées à ce projet. Donc pour ce faire, je sélectionne toutes les observations qui m'intéressent. Par exemple, ici, je clique sur la première ligne d'observation alliée. Je me déplace vers le bas. J'appuie sur la, la touche majuscule du clavier, au-dessus de la touche « contrôle Et je clique sur la dernière observation. Et donc, toutes les observations entre ces deux vont être sélectionnées. Je n'ai plus qu'à cliquer « Glisser les observations sur Abahops ». Et là, il me, me demande de vérifier que je veux bien lier toutes ces observations avec leur numéro d'identifiant au projet. Donc à nouveau, je clique sur OK pour valider. L'intérêt de faire ceci est qu'ensuite, on va pouvoir, depuis euh, le, la page web de là-bas, retrouver ces observations à partir de l'onglet ressources carnet en ligne vous pouvez ici euh, bon, lire un certain nombre d'informations et voir comment participer aux, aux observations de la base depuis votre carnet en ligne en suivant ce guide donc c'est une page que je viens de créer sur euh, le site de la base et euh, dans cette page, j'ai intégré notamment des, des interfaces de visualisation qui nous montrent par exemple toutes les observations qui sont actuellement liées au projet Abaos. Euh, par exemple, euh, ces observations ici euh, à Estin et ici à Ailette sont liées depuis mon carnet en ligne donc de Florent et celles-ci sur peau sont liées depuis le carnet en ligne du, de là-bas. Donc on voit bien que l'intérêt de ce projet est de pouvoir euh, intégrer dans une même cartographie toutes les observations des membres qui souhaitent partager euh, celle-ci via le, le, un même nom de projet. Donc il faut que le nom de projet créé à chaque fois soit le même, à ops. Et euh, de manière similaire, Ici, on voit apparaître toutes les images qui sont liées à des observations elles-mêmes liées au projet AbaOps. Voilà, j'espère que ce tutoriel aura été clair et qu'il vous incitera à partager vos observations au sein du projet AbaOps sur votre carnet en ligne. A bientôt